je vais la refaire. Je suis conceptrice pédagogique multimodale pour faire des formations à distance. On va concevoir des modules pédagogiques en ligne. Ça va de l'écriture du scénario à la conception du storyboard et à la réalisation du module pédagogique et sa mise en ligne sur des plateformes. Ce que j'aime beaucoup quand on accompagne les clients, c'est qu'il y a vraiment une phase de co-conception. On peut se permettre de proposer des choses assez originales et en général, les clients sont assez preneurs. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est la polyvalence en fait, des missions. Donc, toutes les phases sont hyper importantes, c'est un métier très créatif. Plus tard, j'aimerais bien être chef de projet formation, de vraiment accompagner le client dès la phase de conception, d'analyser vraiment le besoin et de suivre la production des parcours de A à Z. Pour faire ce métier, je pense qu'il faut être très curieux à l'écoute des apprenants et pour se dire qu'est-ce qui marcherait le mieux et qu'est-ce qui serait le plus adapté. Ouais, il <rire> faut être créatif.